A partir du potentiel créé par le dipôle, il est facile d'obtenir le champ grâce à la relation E égale moins grade de V. On est en coordonnées sphériques ici. Donc le gradient s'écrit moins dV sur dr UR, moins 1 sur R, dV sur dθ, Uθ. Le gradient a également une expression selon phi, mais comme le potentiel ici ne dépend pas de Φ, nous n'aurons pas de composante suivant Uφ, du champ électrique. On va donc pouvoir calculer ce champ. On va avoir E qui va être égal, il faut donc dériver cette expression par rapport à R, avec un moins de vent. La dérivée de 1 sur R2, c'est moins 2 sur R3. On va donc avoir le champ qui vaut Er égale 2 Q D cos sur 4 pi epsilon 0 R3. Nous répétons que la dérivée de 1 sur R2 donne moins 2 sur R3, mais le moins est compensé par le moins du E égale moins grade de V. Pour la composante suivante θ, on doit dériver l'expression du potentiel suivant θ. On a un cos θ ici, donc la dérivée ça fait moins sinus Theta, mais encore une fois, le moins va disparaître avec le moins du gradient. On va donc avoir du Qd sinus Theta sur 4pi epsilon 0 R3. Et comme nous l'avons dit, la composante suivante, Φ, est nulle. Maintenant que nous avons le champ et le potentiel créés par le dipôle électrostatique, on peut regarder quelles sont les lignes de champ et les équipotentielles dans un espace autour du dipôle. Et bien la figure ici montre ces lignes de champ et ces équipotentielles. Nous avons en rouge les lignes de champ et en bleu les équipotentielles, sachant que le dipôle est situé au centre, ici, et que ce dipôle est petit, par rapport à la distance à laquelle on calcule le potentiel et le champ électrique. On remarque bien que nous avons toujours la propriété qui dit que les lignes de champ et les équipotentiels sont perpendiculaires en tout point. Nous allons maintenant nous intéresser au dipôle passif et voir tout d'abord son comportement dans un champ extérieur uniforme. La figure de la droite montre le dipôle électrostatique, ici, qui est vertical, qui va être baigné dans un champ électrique extérieur qui baigne bien sûr tout l'espace. Eh bien, on voit que le point P va subir une force de coulomb Fp qui est dirigée dans le même sens et au niveau du point N qui porte la charge moins Q, la force va être opposée au champ électrique puisque on a une charge négative. Eh bien, On voit que la résultante des forces sur le dipôle Fp plus Fn va faire le vecteur nul. Donc somme des forces sur le dipôle est égale à 0, cela signifie que le dipôle ne se déplace pas. On voit par contre que le point d'application des deux forces, en P et en N, est distinct, ce qui signifie que ces deux forces constituent un couple de forces, et ainsi le moment résultant des forces sur le dipôle va être non nul, et on va voir le dipôle pivoter dans ce sens. Exprimons ce moment de force. Là, nous allons utiliser le point O, qui est le centre du dipôle. Le moment de force va donc être égal au moment de la force Fp plus le moment de la force Fn on va calculer le moment au niveau du point O on va donc avoir Op vectoriel Fp plus On vectoriel Fn mais les forces on sait qu'elles sont égales mais opposées on va donc avoir Op vectoriel Qe plus On vectoriel moins Qe on va pouvoir faire une mise en facteur. On va avoir OP moins ON vectoriel QE que l'on peut écrire QNP vectoriel E. Ainsi, on voit que le moment de force que subit le dipôle est égal au moment dipolaire Q fois NP vectoriel le champ électrique extérieur. On peut également calculer l'énergie potentielle du dipôle électrostatique dans le champ extérieur. On va avoir la somme de l'énergie potentielle du point N qui va s'écrire moins Q la charge au point N fois le potentiel au niveau du point N. Et on va avoir également l'énergie potentielle au point P qui va être égale à plus Q la charge au point P fois le potentiel au niveau de p. Donc l'énergie potentielle totale va être égale à Q facteur de Vp. Moins vn. On va exprimer vp-vn en fonction du moment dipolaire et du champ électrique. On peut obtenir une première expression en disant que la circulation de n à p du champ électrostatique extérieur scalaire dl est égale, comme le champ est uniforme, à e scalaire l'intégrale de n à p de dl, ce qui fait e scalaire np. On peut écrire d'une deuxième façon la circulation du champ électrostatique extérieur, puisque par définition, on sait que ça vaut Vn moins Vp. En effet, on se rappelle que ici on a N en bas et P en haut, et qu'on commence par le potentiel en N, et l'on soustrait le potentiel en P. Cela vient de la présence du moins dans la relation E égale moins grade de V. Ainsi, on voit que Vp moins Vn Va être égal à moins VL moins VP qui est égal à moins E scalaire NP. Finalement, l'énergie potentielle totale va pouvoir s'écrire Q facteur de moins E scalaire NP. Et on voit apparaître le moment dipolaire Q fois NP. On a donc moins P scalaire E. C'est l'expression de l'énergie potentielle totale du dipôle électrostatique dans un champ extérieur. A partir de cette énergie potentielle électrostatique, on peut en déduire les positions d'équilibre du dipôle. En effet, l'énergie potentielle sera extrémale lorsque P et E seront collinéaires. Donc ici, nous voyons que la position d'équilibre stable correspond à un dipôle dirigé dans le sens du champ, alors que la position d'équilibre instable correspond à un dipôle opposé au sens du champ. En effet, dans le premier schéma, si on perturbe un petit peu le dipôle, s'il est dans la sa position en pointillé, eh bien, on voit qu'il va revenir, grâce aux forces de Coulomb, au couple de forces, à sa position d'équilibre stable. Alors qu'à partir de sa position d'équilibre instable, si on perturbe un petit peu le dipôle, les deux forces de Coulomb vont le ramener dans sa position d'équilibre stable. On rappelle que l'on peut obtenir les positions d'équilibre stable et instable en dérivant l'énergie potentielle par rapport aux paramètres qui nous permettent de repérer le dipôle. Par exemple, si on notait un angle alpha, ici, on aurait alors DEP total sur Dα qui vaudrait 0 pour les positions d'équilibre stable et instable. Et ensuite, il suffirait de calculer la dérivée seconde de l'énergie potentielle totale par rapport à α pour savoir si elle est positive ou négative au niveau des positions d'équilibre déterminées précédemment avec la dérivée première nulle. Et donc, si on avait une dérivée seconde qui était positive, on aurait une position stable et instable dans le cas où la dérivée seconde serait négative. Si le dipôle électrostatique est baigné dans un champ extérieur non uniforme, alors en première approximation, les expressions du moment des forces P vectoriel E et de l'énergie potentielle totale qui s'écrit moins P scalaire E sont valables. Par contre, la résultante des forces électrostatiques qui s'exercent sur le dipôle n'est plus nulle. et Elle s'écrit F égale moins grade de l'énergie potentielle électrostatique. On va donc avoir un moins gradient de moins P scalaire E, et donc une force qui vaut gradient de P scalaire le champ extérieur. Ceci est la résultante des forces qui s'exercent sur le dipôle. Et on voit sur le schéma de droite ce qu'il se passe quand le dipôle est soumis à un champ non uniforme. Nous avons donc ici un champ électrique qui va augmenter de gauche vers la droite. Donc si le dipôle est tout d'abord dans une zone de champ faible, eh bien il va commencer doucement à s'orienter dans le sens du champ. Et à ce moment-là, la force de Coulomb qui s'exerce sur P va être supérieure à la force de Coulomb qui s'exerce sur N. Le dipôle va donc être entraîné vers la droite, vers la zone des champs forts, et en même temps qu'il est entraîné, le couple de force agit toujours sur le dipôle pour le faire pivoter. Donc, dans un champ extérieur non uniforme, le dipôle se déplace vers les E forts, et puis il se pivote dans le sens de E. Pour terminer, évoquons le mécanisme électrostatique d'hydratation d'un en solution. On va prendre l'exemple de l'ion Na+, qui est, qui est en solution aqueuse, donc entouré de molécules d'eau. Cet ion Na+, va générer autour de lui un champ électrique qui va s'échapper de la charge, puisqu'il est positif. Donc ici, voici le champ électrique qui va s'amenuiser au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'ion Na+. Les molécules d'eau quant à elles sont des dipôles électrostatiques. On sait que l'oxygène est chargé négativement, l'hydrogène chargé positivement, on va avoir des dipôles qui vont être comme ceci. On représente le moment dipolaire des molécules d'eau. Et donc ces moments dipolaires vont être affectés par le champ électrique créé par l'ion Na+. Comme nous avons dit que les dipôles s'orientent dans le sens du champ se déplacer vers les champs forts, eh bien, nous allons avoir un mécanisme de rotation des dipôles et de déplacement des dipôles vers l'ion Na+. Si on prend ici le dipôle électrostatique à gauche, la molécule d'eau ici, eh bien, ce dipôle va pivoter dans le sens comme ceci et se diriger vers les champs forts, c'est-à-dire vers l'ion Na+. Et donc, finalement, la molécule d'eau va se retrouver dans cette position, quand elle sera collée à l'ion Na+. Si on prend le dipôle qui est situé en haut à droite, de la même manière, ce dipôle est dans une position d'équilibre instable, puisque le moment dipolaire est opposé au champ électrique, mais avec les petites perturbations ambiantes, le dipôle va pivoter, donc il va pivoter dans ce sens, et donc se déplacer dans le sens des champs forts, pour se retrouver finalement en direction de l'ion-sodium dans cette position. Et ainsi de suite pour chacun des dipôles constitués par les molécules d'eau. Donc l'ion-sodium va se retrouver hydraté avec des molécules d'eau tout autour de lui et donc euh, des oxygènes orientés vers l'ion-sodium et les hydrogènes orientés vers l'extérieur. Si jamais on avait pris l'exemple de Cl- par exemple au milieu, le processus aurait été le même, sauf que le champ électrique aurait été dirigé dans l'autre sens, vers Cl-, et les dipôles molécules d'eau se seraient déplacés vers les champs forts, donc vers l'ion Cl-, mais se seraient orientés dans l'autre sens, auraient pivoté dans l'autre sens, pour approcher les hydrogènes proches de l'ion Cl-, puisqu'il est négatif et que les hydrogènes sont positifs.